On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7 avec notre invité Marc-André Cormont. Continue sur le sujet du pot de vin. Oui, euh, le pot de vin, euh, c'était une, une des parties, euh, une façon dont on rémunérait le, le pêcheur. Hein. C'était euh, un montant d'argent, dans le cas à, à, à François, ça pouvait, de Jean, c'est-à-dire ça pouvait varier 60 livres, 70 livres françaises, euh, même euh, dépendant de la tâche. Euh, S'il y avait une, une, une, une tâche plus importante dans le bateau, comme euh, le, un des plus payés, c'était lui qui enlevait l'arête euh, de, de la morue, là, les, les, les habilleurs, ça prenait une adresse particulière. Eux pouvaient recevoir de 120, 130, 140 livres. Un matelot ordinaire pouvait recevoir peut-être 50 livres, un mousse de, de 12, 15 ans pour recevoir euh, euh, peut-être euh, 10, 15, 20 livres seulement. Donc, ça, c'était, ça lui appartenait, il lui donnait au préalable, mais ça lui appartenait vraiment du moment que le bateau quittait le port et qu'il était à bord. Donc, là, il pouvait vraiment considérer que c'était gagné. Euh, puis, comme je l'ai mentionné, s'il n'avait pas tout gaspillé ou tout bu ou ainsi de suite, il y en avait peut-être une partie qui pouvait être donnée à, euh, à sa famille pour qu'il subsiste pendant son, son départ. Euh, parce que... Euh, c'était vraiment euh, euh, très difficile sans ça, sans au moins cette quantité d'argent-là pour la famille de subsister. L'autre portion de la rémunération euh, était particulière, était dépendant si on était Normand, si, euh, si on était Basse-Normandie, si on était Breton ou Basque. La, le mode de rémunération différent, mais il y avait toujours le, le, le, le pot de vin qui était plus ou moins gros. L'autre partie, c'était euh, euh, la portion du cinquième des profits. Autrement dit, euh, tout c'était euh, proportionnel à la quantité des, du poisson pris et du prix qu'on obtenait à la vente. Donc, lorsque le bateau euh, gardait de deux tiers de son équipage, il avait congédé le tiers, Les, le bateau était euh, envoyé en, en, dans la Méditerranée, donc traversait euh, le détroit de Gibraltar, se rendait euh, à Marseille principalement, c'est là où 50 de, du marché de la Marseille séchée se vendait. Euh, et puis, euh, sans, il y avait toujours la question d'arriver le plus vite possible. Il y ça la primeur parce que le plus vite qu'on arrivait, le meilleur prix, si on était les premiers, on avait le meilleur prix pour la morue et ainsi de suite. Puis, on avait plus de chances d'obtenir aussi un fret, un fret ou une cargaison pour le retour vers le nord de la France qu'ils appelaient le ponant. Le sud était appelé le levant et le nord de la France, le ponant. Euh, donc, si on pouvait trouver une cargaison pour apporter dans le ponant, souvent c'était des, des matériaux ou des, des produits qu'on ne retrouve pas dans le nord de la France. Donc, dans le sud, c'était tous des produits qu'on retrouve en Méditerranée. Il pouvait y avoir des olives, des fruits, des, des épices, et ainsi de suite. Euh, donc, une fois qu'on avait vendu notre, euh, notre morue séchée, on trouvait une cargaison, le capitaine trouvait une cargaison. On, on, on, on, on, on embarquait tout ça à bord du bateau et euh, on retournait euh, dans, dans le nord de la France avec cette cargaison-là. Donc, lorsqu'on avait vendu la morue, on prenait, euh, on, on prenait le, le produit euh, brut, le, le, le profit est clair, cest à dire qu'on enlevait tous les, certaines dépenses de vente euh, de, euh, qui étaient reliées à, à obtenir cette morue séchée-là. Et puis, on divisait ça, disons qu'on additionnait tout le nombre de parts qu'il y avait euh, sur le bateau, avec une part pour chacun des pêcheurs, deux parts au capi, ou trois parts au capitaine ou deux parts au second, et ainsi de suite. Donc, on prenait la quantité qui restait, le profit, on divisait par le nombre de parts et on obtenait comment valait une part. Donc, si, euh, si c'était 150 livres la part, mais il y a 150 livres en plus du pot de vin que le pêcheur obtenait. Euh, donc, ça, euh, c'était vraiment euh, habituellement aussi gros, aussi élevé que, que, que le pot de vin. Donc, pour ceux qui avaient été envoyés en droiture, ils pouvaient juste savoir comment ils allaient être finalement payés lorsque le bateau revenait du sud de la France et revenait dans le nord. C'est juste à ce moment-là qu'ils savaient quand… Comment ils allaient être payés pour leur, pour leur saison de pêche au complet. Donc, ça pouvait. Ils arrivaient peut-être des fois au mois de décembre, janvier de l'année suivante, après qu'ils avaient quitté. Donc, c'est trois, quatre mois après qu'ils avaient quitté la, la Gaspésie. Il faut dire aussi que les pêcheurs étaient nourris et logés en Gaspésie. Faut, mais il faut dire que le logement, souvent, comme les, ceux qui se trouvaient sur les échafauds, ils passaient la nuit à dorloter peut-être pendant deux, trois heures sur l'échafaud dans le jus de morue. Ils étaient totalement tout, constamment couvert de, de, de, de sang de morue, et ainsi de suite. C'était des conditions atroces. Euh, donc, ils s'arrêtaient juste un peu pour manger, et ainsi de suite, et dormir un petit roupillon, deux, trois heures, et c'est tout. Donc, c'était des conditions difficiles. Euh, tout le processus dont je viens de vous parler là, là le, donc, on parle de, de, de la Normandie, on s'en va à Gaspésie. Après ça, on retourne vendre dans le sud de la France et en prend une cargaison, on retourne dans le nord de la France. Il s'en va souvent, ça va à, à, à la ville de, de Havre. Le Havre est situé à l'embouchure de la Seine qui s'en va jusqu'à Paris, où vit le roi. Et c'est surtout là, et Paris, c'est la plus grosse agglomération, et c'est là qu'on apportait la cargaison du sud parce qu'elle pouvait bien s'écouler dans ce coin-là, tous les produits de luxe, les produits exotiques qu'on pouvait apporter. du. Donc, c'était euh, euh, euh, la troisième partie du, triangle, du commerce triangulaire à, à, trois, à trois segments, si on veut. Donc, euh, ça, c'était pas mal. Euh, du côté de Jean Malin, lui, n'a pas participé au commerce triangulaire. C'était vraiment euh, simplement travailler euh, directement à la sécherie pendant des périodes de trois ans, plus souvent qu'autrement. Et euh, sa famille, euh, euh, j'ai lu ton livre, puis en disant qu'en 1709, il, il s'est passé quelque chose de terrible euh, durant l'hiver, là-bas. Il y a une grosse hiver qui s'est passée. Pourrais-tu nous dire ça un peu? Oui. Expliquer ça. Oui, euh, le, en France et en Europe en général, on appelle ça le grand hiver. De, de, C'est effectivement l'hiver de 1709 à 1710. Euh, ça, ça a commencé au mois de, de, le mois de décembre, c'était très beau. Ça a commencé vers le 10 janvier. Tout d'un coup, boum, la température a chuté de plusieurs degrés. Euh, on parle pour, euh, je pense c'était de, de plus de 20 degrés en dessous de la normale. Tout a tout gelé. Euh, même l'eau de la Seine, la rivière qui mène à Paris, à qui Donc, tout le trafic qui est habituellement de vivres et de marchandises sur la Seine a stoppé. Donc, toute l'alimentation et tout le ravitaillement de la capitale était stoppé. Même, il faisait tellement froid qu'ils disent même que le vin du roi gelait dans son verre, dans château. Donc, euh, puis ça, c'était pour même les plus les, les plus nantis euh, en ont souffert, mais encore plus les moins nantis euh, euh, qui vivaient dans des petites chaumières et ainsi de suite. Donc, euh, à tel point que de même dans certains villages, euh, les gens mouraient dans les chaumières et puis euh, les, les, les loups rôdaient euh, en campagne, et euh, ainsi de suite, pour... Euh, pour eux aussi se nourrir. Il y a les, les arbres fruitiers ont, les, ont, ont, ont, sont, sont tous morts. Pour la, la, la, la plupart de, des récoltes ont été euh, de, de, de piètre allure. Tout a été euh, perdu. Euh, même, ça s'est poursuivi jusqu'au printemps. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, euh, euh, je pense, même à Vienne, pas à Vienne, à Venise, euh, le lagon avait gelé. Euh, donc, c'est pas peu dire. Et donc, c'était vraiment incroyable. Il, il, il faut, faut penser aussi que euh, Jeanne, euh, euh, le, le gros qui était la femme de Jean mallet était tout seul en Normandie durant cette période-là. Donc, elle a dû vivre un, un vrai calvaire, comme on dit, pour réussir à, à, à, à tirer le diable par la queue pour nourrir sa famille et ainsi de suite parce que c'est peut-être une disette. Bon, euh, D'ailleurs, à ce moment-là, la, la France était en guerre. C'était la guerre, de euh, succession d'Espagne, euh, euh, au bout de laquelle, finalement, la France va avoir perdu l'Acadie, va avoir perdu Terre-Neuve et la baie du Tsun. Euh, L'Acadie qui va tomber euh, totalement, et pour le reste de ses jours, sur la domination anglaise. Lorsque je parle de l'Acadie, ici, c'est l'Acadie qui est principalement la Nouvelle-Écosse continentale, pas le Cap-Breton, euh, ni l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, et le Nouveau-Brunswick, euh, eux vont rester, ils vont être considérés comme l'Acadie française à partir de 1713 pour la différencier de l'Acadie anglaise, qui était vraiment la, la, la, la Nouvelle-Écosse continentale. Donc, la, cet grand hiver-là a joué un grand rôle euh, durant cette guerre-là parce que ça a tellement affaibli la France que Louis XIV a, a, a pensait à simplement... A, a, Laisser tomber euh, la guerre, de, de capituler devant, parce qu'il avait à peine à nourrir même son armée, et ainsi de suite. Ça causait même pour le développement de la Nouvelle-France, euh, le gouverneur de Terre-Neuve, lui, il a même pris de son propre argent pour, euh, pour sa colonie à ce moment-là pour essayer de, de, de, de survivre. Donc, euh, lorsque Jean Malin est arrivé euh, le printemps suivant, il a probablement vu sa famille, sa femme, euh, probablement pas très gros à l'avance, encore, encore pas mal euh, affaiblie. Euh, D'ailleurs, lorsqu'il est reparti à nouveau, parce qu'il est reparti à nouveau en 1710 au, au mois de mars, euh, pour, à nouveau pour la, pour la sécherie de l'île Saint-Pierre. Puis c'est une, c'est la seule fois euh, où lorsqu'il est parti, sa, sa femme euh, n'était pas enceinte. Puis euh, c'est à se demander parce que souvent, lorsqu'on a une carence alimentaire, euh, euh, le, le taux de fécondité va, va chuter au, au, point, au point de disparaître la femme a été améliée, amaigrie au point où on a perdu ses, ses capacités euh, euh, à pouvoir avoir des enfants. Donc, euh, c'est des indications qu'ils ont probablement euh, souffert euh, beaucoup. Euh, fait, en passant, le jeune va survivre euh, encore euh, euh, deux ans, elle va, va, va, va décéler, je me rappelle bien, en 1713. Euh, à ce moment-là, Jean va avoir euh, quatre enfants, puis euh, donc François, son plus vieux, son aîné, son, son fils, François II, parce que deuxième fils de la famille, à ce moment-là, la, la coutume était que c'était les parrains et la marraine qui nommaient des enfants, non pas les parents. Et souvent, un, un parrain donnait, si c'était un garçon, c'était le parrain qui donnait son prénom à l'enfant et c'était une fille, c'était la marraine. Euh, ils auraient peut-être choisi des parents, des marraines avec des noms différents que leurs enfants, qu'ils avaient déjà. Mais en tout cas, il a été nommé, le deuxième enfant, euh, qui est un fils aussi, a, a été nommé François. La troisième euh, enfant était une fille, Françoise. Jean et Jeanne ont eu trois, trois enfants, François, François et Françoise. Donc L'originalité n'était pas vraiment au rendez-vous euh, pour ce qui est de nommer les enfants. Donc euh, en euh, 1713, euh, Jeanne, sa, sa femme, va, euh, va mourir, justement, euh, quelques mois après avoir donné naissance à son dernier enfant, donc probablement très affaibli, elle n'avait pas la, la, le courage ou la, la force, je devrais dire, pas le courage, là, je n'aurais pas eu le courage non plus, mais la force de, de pouvoir euh, de persévérer ou de perdurer, de faire nourrir sa famille, de nourrir sa famille. Là, il n'est euh, pas sûr, mais peut-être à ce moment-là, Jean est encore... Euh, il qu'il savait peut-être pas au courant que sa femme était décédée. Il était encore à la, à la pêcherie de l'île de, de, de Saint-Pierre. Euh, il a probablement été, s'il était là, c'est probablement lorsque la saison suivante, euh, les gens sont arrivés au printemps, des pêcheurs de, de chez lui qui lui ont dit « Hey, en passant, ta femme est décédée. » Mais lui, il ne pouvait pas retourner probablement pas avant l'automne parce que les bateaux retournaient seulement à l'automne. Donc, c'est probablement juste à l'automne qu'ils qu sont qu venus voir sa, ses enfants. Euh, et aussi, aussitôt que possible, trouver une épouse. Parce qu'à ce moment-là, euh, si c'était une question de survie, il ne pas laisser ses enfants à moi qui les donnait euh, en adoption ce genre de choses-là. Euh, donc, c'est là que s'est remarié, mais ça a pris un an et demi. Euh, alors, c'était à la fin de la guerre. La fin de la guerre, en passant, c'était en 1713. Euh, c'était le traité d'Utrecht. Puis là, euh, ça a changé la donne. Parce que là, l'île saint pierre et va passer aux Anglais. Puis, ça, euh, pendant cette année-là, il y a une année qui euh, euh, Jean va rester à la maison, euh, puis c'est tant mieux pour les enfants, mais il a pu à ce moment-là se trouver une épouse en euh, la personne de Marie Lenoret. Euh, puis, aussitôt que ça, ça a été fait, mais il est reparti à nouveau pour une autre euh, saison pêche. Euh, je pense que c'était même, euh, je ne sais pas si c'était euh, un autre 36 mois qu'il avait fait, mais euh, cette fois-ci, c'était un différent, euh, un différent euh, environnement dans lequel il œuvrait. Euh, le patron de, son, euh, de sa sécherie, c'est un de la Olivier Tulon de, euh, de la Galanterie, de la Galanterie, lui s'est retrouvé euh, sous le, euh, le régime britannique. Il devait donc prêter le serment d'allégeance, comme tous les Acadiens. Euh, puis, euh, il y a un document, par contre, lorsque, qui dit que lorsque Jean Mallet, à euh, Saint- pierre était retourné, qu'il n'avait pas prêté le serment d'allégeance et ils devait donc, selon certaines lois, retourner en France, mais euh, il n'y avait pas vraiment la, la capacité de le faire lorsqu'une fois que tu es là, tu es, es pris jusqu'au mois de... Au mois de, de, de à l'automne. Donc, mais par la suite, euh, les, euh, les gens en classe les Anglais qui sont venus, euh, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur, euh, leur sécherie, beaucoup de Français. Euh, je dirais euh, 90 des, des, des Français qui avaient une sécherie à Ville-Saint-Pierre et à plaisance, pas loin, sur l'éternel, ont vendu aux Britanniques euh, et, et on, se sont plutôt établis à Louisbourg parce que la pêche était extrêmement importante pour les Français, pratiquement plus, plus, plus que les fourrures qu'ils pouvaient obtenir du, du Canada. Parce que non seulement c'était une la morue qui était vraiment extrêmement importante à ce moment-là, mais aussi la pêche était une pépinière de matelot. Euh, et puis, euh, en perdant la pêche à la Morue, elle perdait aussi beaucoup de, de, de, de sa pêcherie, beaucoup de sa flotte de pêche, qui c'était une école à matelots. Et durant les temps de guerre, c'est là où elle prenait ses matelots. Donc, euh, pour elle, c'était essentiel. C'est une question de survie au niveau de sa dominance. Donc, euh, pour essayer de pallier à ça, elle a eu... Euh, elle a dû euh, refaire un peu... Euh, de, de, de revoir un peu comment est-ce qu'elle a... Euh, continuer sa, sa pêche mauritière. Et là, c'est là que c'est décidé qu'il fallait une nouvelle capitale euh, en Acadie. Et, et pour la pêche, ça a été Louisbourg. Euh, au début, c'était euh, un petit village qui s'appelait L'Avre à l'anglais, qui est devenu euh, Port Louis. Et en 1715, ils l'ont renommé à la mort de Louis XIV. Euh, ils l'ont renommé euh, Louisbourg. C'est devenu, euh, ça, ça va être développé comme une ville-forteresse, la Place Forte, en Acadie. Et où va se faire le gros de la pêche euh, mauritière. Euh, donc, à partir, euh, Olivier Tulon de la Galerie, qui était le propriétaire de la pêcherie à l'île Saint-Pierre, lui avait décidé de rester là, de devenir un sujet britannique, de, de, de, de, de, de prêter le serment d'allégeance à sa, à, sa, à sa Majesté britannique, quoi qu'il retournait l'hiver vivre en France. Hein. Mais il était mal vu aussi en France et les gens disaient que c'était un vieux capot, et ainsi de suite, mais il voulait juste simplement, c'était productif pour lui. Mais euh, les autres pêcheurs, et surtout le... le, le L'amiral du port euh, à saint pierre va lui donner tellement de misère que, euh, puis là, les détails sont, je raconte des détails, qu'au bout, euh, vers 1719, il va finalement vendre sa sécherie. Il va aller s'établir sur l'île royale, qui est le cap breton actuel, qui est, euh, euh, et à Niganish, qui est, qui est le village de Niganish aujourd'hui. Euh, et c'est là qu'il va établir sa nouvelle sécherie. Et on est vers 1719. Et là, Jean mallet va le suivre là-bas pour deux saisons de pêche, puis vers 1721. Euh, euh, C'est ça, sur, euh, il, va, il va se diriger là, puis euh, on va tout simplement apprendre que euh, dans son registre matricule, que Jean Mallet est décédé. Et il a été probablement enterré là-bas, ou dépendant, s'il est mort à bord du bateau, s'il euh, était loin des côtes, euh, il y avait des, des, des traditions, quoi, des, des façons de faire, on ne pouvait pas conserver un corps, un, un décès euh, sur un bateau. Donc souvent, on, met, on le drapait dans un drap, mettaient deux, trois boulets autour des, des, des chevilles euh, et puis euh, on, on le jetait à la mer. Euh, ça, c'était... Donc, il y avait tout un... un J'étais chanceux, puis il y avait un prêt à bord, il y avait une petite cérémonie, là, sans plus. Et puis, euh, ça, ça, ça terrorisait toujours les, les, les pêcheurs de, de, de mourir en mer parce que, euh, malgré qu'ils avaient une, une religion ou une, une, une éducation religieuse très rustre, les pêcheurs avaient quand même certaines croyances de base. Ils ne pratiquaient pas toutes les messes ceux qui restaient à terre. Mais pour eux, euh, mourir en mer et puis euh, ne pas avoir, euh, avoir, être, avoir eu les derniers sacrements et tout ça, euh, ils disaient que c'était comme, euh, la mer était considérée comme le, le, le, le, le, le royaume du démon. Et puis euh, les, les, euh, les âmes ne pouvaient pas y trouver repos. Donc, il y avait toutes sortes de, de, de choses qui tournaient autour de la mort en mer et, et cette façon de mourir. Donc, on n'en sait pas plus sur Jean Mallet. Donc, c'est ça, ça conclut vraiment toute cette première partie-là sur les origines normandes, parce que j'ai voulu présenter cette partie-là, parce que c'était vraiment le modèle que François Mallet, qui va finalement, euh, on pourrait dire que Jean Mallet, euh, si Jean Mallet est décédé et enterré à Négaliche, peut-être qu'au bout de ligne, il est finalement resté en Nouvelle-France, mais techniquement, euh, il n'est pas, <rire> pas établi. Mais François, son fils, va vraiment s'établir avant sa mort euh, euh, en, en Nouvelle-France. Et là, on tombe dans cette deuxième partie-là euh, de mon livre. Tu as parlé de Terre-Neuve. Terre-Neuve était, avant la, la conquête, Terre-Neuve était divisée en, en trois parties, la côte nord, la côte sud, puis un petit bras qui était à l'Angleterre. Ça fait peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé ça? La péninsule d'Avalon, le coin de Saint-Jean-Terre-Neuve, euh, euh, ça appartenait aux Anglais euh, de cette côté-là, et puis ça, c'était avant 1713. Et le reste de la côte, qu'on appelait le Chapeau Rouge, qui est toute la partie de la côte sud de Terre-Neuve, et l'île euh, de Saint-Pierre-et-Miquelon appartenait aux Français. De même que toute la partie nord, la côte nord, à partir de, je pense, c'est Bonaventure, Bonavista, et vers le nord, jusqu'à ce qu'on appelle la Langue de Terre, qui s'en va vers le nord, là, de Terre-Neuve, tout ça, c'était la, la côte française. Donc, euh, vraiment, euh, la seule partie est la, que, que la France n'appartenait pas, c'est toute la péninsule de l'Avalon, et euh, ce qui est aujourd'hui la capitale, Saint-Jean-des-Terre-Neuve. Euh, mais à partir de 1713, tout était, euh, euh, tout était britannique. A, les Britanniques ont toutefois laissé la, la possibilité aux Français de venir pêcher sur le, ce qu'ils appellent le petit nord, la partie nord de Terre-Neuve, mais ils n'avaient pas le droit de s'établir. Donc, à chaque il fallait que tout le monde partait une fois la pêche partie, puis il n'y a personne qui devait rester sur Terre-Neuve par la suite. Donc, il était impossible pour eux de, de demeurer. Euh, euh, plus tard, l'île saint, -et -Miquelon, va, saint et miquelon va revenir aux Français. Euh, euh, dans les mers françaises, mais ça, c'est après, euh, après une autre guerre qui va, qui, va son, qui va se passer par la suite. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça, change, ça a beaucoup changé après 1713, le paysage euh, de la Nouvelle-France. Euh, les conditions de, de pêche étaient pas mal horribles. Bord, euh, parce que c'est pas seulement que la pêche à la morue euh, sec, mais c'était euh, horrible d'être. Dans de toutes les façons, parce qu'il y a des celles qui restent à bord, et restent à bord toute la saison. Est-ce qu'il y avait des événements qui pouvaient sortir de là, non? Oui, s'il y avait un avarie qui menaçait la sécurité ou, euh, ou même l'intégrité du bateau, une fuite majeure, là, il devait aller vers la, la côte et réparer ça. Ça arrivait à l'occasion, effectivement. Mais euh, sans ça, c'était euh, 100 du temps était passé en mer. Donc, il ne fallait pas avoir le cœur euh, trop, euh, trop sensible. Euh, puis euh, parce que ce pas des conditions faciles. Il y avait plusieurs quarts de travail, et ainsi de suite. Euh, puis, euh, dans certains cas, même, euh, il y avait des gens qui pêchaient à bord, mais il y avait aussi des, des chaloupes qui sortaient et qui pouvaient même se perdre par, par brouillard, lors de grands brouillards, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est aussi dangereux pour les, euh, les pêcheurs dentaires parce que lorsqu'ils arrivaient au printemps, et souvent, euh, les premiers arrivés avaient droit euh, de s'établir, les premiers, sur la, la, la partie de la côte de leur choix. Il y avait des meilleurs. Place que d'autres pour pêcher la morue, plus proche des bancs. Il y a une belle plage de galets, parce que la pêche de galets, s'il y avait des, des galets, on pouvait directement faire sécher la morue. on n'avait pas besoin de construire des villes. Non. Donc, ça réduisait le. Donc, les, les, les capitaines essayaient d'arriver le plus tôt possible. Le premier qui arrivait euh, devenait ce qu'il appelait l'amiral de la côte. Euh, puis, que ça, leur donnait, ça leur conférait un droit. Euh, s'il se passait euh, des problèmes, des désertions, ils récupéraient les gens ou des. Des, des batailles, des chicanes entre pêcheurs qui disaient « non, c'est moi qui est arrivé en premier, c'est moi qui… » C'était l'amiral de la côte qui décidait, qui jugeait, qui, qui attendait les parties, qui, qui prenait une décision. Donc, ça lui conférait vraiment euh, un, un certains pouvoirs. Puis, euh, non seulement qu'il avait en, en plus, bénéficié du, du meilleur endroit de pêche qui pouvait arriver, mais souvent, qu'est-ce qui arrivait, euh, la, les nefs, les, les, les glaces l'empêchaient un peu tout près d'arriver sur les côtes. Ça fait qu'il demandait à des hommes de prendre une chaloupe et de s'en aller en bateau par-dessus les, euh, les glaces pour arriver en premier sur la plage qu'ils voulaient. Et souvent, ça pouvait arriver que ces, ces pauvres hommes-là ne, ne se rendaient pas ou se perdaient dans les glaces ou tout simplement on ne les a jamais récupérés ou se perdaient dans la brume à ce moment-là qui était fréquente. Donc, euh, oui, c'était le le, le, le... le taux de mortalité était quand même relativement élevé pour les pêcheurs à ce moment-là. Euh, il y a euh, un, une des... des euh, des sources que j'ai beaucoup utilisées sur l'aspect des pêches, différents aspects des pêches. Bien évidemment, Mario Minot et tous ses livres qu'il a fait sur la pêche en Gaspésie. Mais de façon générale, pour la pêche française, c'est un livre de Benoît, euh, euh, euh, c'est l'acteur, Benoît Brière, Jean-François Brière, euh, un Français qui a fait un, un doctorat euh, en, en lettres et sur ces recherches-là. Et puis... Euh, son livre est vraiment fascinant par rapport à tous ces aspects-là de la pêche. J'ai d'ailleurs communiqué avec lui euh, parce que j'avais quelques questions, la rémunération par contre, et je savais qu'il euh, qu enseignait à l'Université de Purdue euh, aux États-Unis. Et je lui ai envoyé euh, un email avec une question en espérant qu'il puisse me répondre. Et puis, très gentil, euh, belle réponse, une belle communication, un bel échange. Euh, il m'a même envoyé au bout, au bout de, au, au de l'échange euh, son livre autographié. Euh, que j'ai bien apprécié. Donc, en, en, en écrivant ce, ce livre-là, on fait de, de, belles, de, belles de belles rencontres. Oui. Ouais. Là, on arrive à la fin de, la, de notre émission. Vas-tu nous donner ouais. un, un petit aperçu pour la deuxième partie? Ben, la deuxième partie, on va parler de François, bien entendu. J'ai déjà parlé de la, la pêche euh, euh, de commerce triangulaire. Mais on va parler euh, de. Des, des voyages de François, il a fait plusieurs allers-retours, il a participé au commerce régulier, puis on va aussi parler en troisième partie, si on, on devrait avoir le temps de, de s'y rendre, de toutes euh, les origines euh, métissées euh, de son épouse, sa future épouse, Madeleine Nara. Bien, on, est fini, on a fini pour aujourd'hui. Ça fait que merci beaucoup de participer à la question métier CFRH mm -hmm. 88.1 et 106.7. On se revoit de, dans quelques semaines. Merci beaucoup. Là. Ouais.